Mathilde Giraudot, chargée de mission au sein de l'association départementale des Francas de Vendée. Je suis en coordination en fait des animations d'été et pour cet été on a retravaillé tout un programme d'animation en lien avec la crise sanitaire donc des animations itinérantes et des stages thématiques. Cet été donc nous avons retravaillé nos propositions d'animation à destination des structures de loisirs sur le département. Euh, on est plutôt parti sur des animations itinérantes, donc des animations à la journée, donc là on se déplace dans les structures sur une journée. On propose également des stages thématiques sur euh, deux jours, voire deux jours et une veillée par moment. Aujourd'hui, on se trouve à Foussé-Péré, au centre de loisirs de Foussé-Péré. On propose donc, euh, deux animations itinérantes. Une animation euh, autour de la citoyenneté, pour les plus grands, autour de l'expression. Euh, et une animation pour les moins de 6 ans, autour donc, des histoires qui voyagent, donc plutôt autour des contes et histoires, euh, création de boîtes à histoires, euh, racontes tapis, etc. Ce qui est appréciable donc euh, dans ces animations itinérantes, c'est de pouvoir se rendre euh, dans les structures, de pouvoir aller à la rencontre des enfants, leur faire partager aussi notre passion, hein, euh, l'animation euh, et moi autour de voilà de, des histoires aujourd'hui. Euh, là aujourd'hui, sont très réceptifs les enfants, euh, ils sont vraiment à l'écoute, ils ont envie voilà de découvrir et de faire. Quatre thématiques. Donc, quatre thématiques ont été proposées, euh, une thématique autour de la citoyenneté, une thématique autour des sciences, euh, une thématique autour des arts plastiques et des histoires, histoires et contes. Euh, autour des stages thématiques, donc le deuxième volet, plutôt des stages donc, sur deux jours, voire deux jours une veillée, on est plus autour de l'astronomie de la petite ours et autour d'un stage autour des arts plastiques.